Qu'est-ce que le code sociétal C'est un référentiel pour le management de la responsabilité sociétale des organisations à but non lucratif. Bien qu'elles soient à but non lucratif, nos organisations sont aussi des structures économiques, des acteurs économiques, car tout comme des entreprises à but lucratif, elle consomme des ressources financières, des ressources naturelles, des ressources humaines. Qui nous sommes Nous sommes un réseau européen de managers de différentes structures à but non lucratif, associations, ONG, entreprises de l'économie sociale et solidaire, instituts à vocation sociale. Nous considérons qu'il est essentiel de réaliser nos activités nos projets de manière socialement responsable. Nous considérons que les ressources humaines, matérielles, financières que nous utilisons dans nos projets doivent être utilisées en, en y intégrant la responsabilité sociétale. La responsabilité sociétale, c'est une notion qui se réfère à l'intégration des principes de développement durable et de la bonne gouvernance organisationnelle dans les activités et les projets que nous gérons. Les principes du développement durable, c'est essentiellement euh, l'efficacité économique, l'équité sociale et l'équilibre environnemental. Pour la bonne gouvernance organisationnelle, on a essentiellement comme principe la transparence le comportement éthique des managers et la participation des parties prenantes. Le code sociétal est un référentiel qui contient une palette de 36 mesures clés qui nous permettent d'intégrer efficacement et concrètement les principes du développement durable et de la bonne gouvernance organisationnelle dans les activités courantes et dans les projets que nous réalisons. Pour nous, managers, euh, la responsabilité sociétale est stratégique. Elle est stratégique parce qu'elle comporte de nombreux avantages. Euh, elle nous permet d'obtenir des meilleurs financements. Elle nous permet de euh, motiver nos ressources humaines. Elle nous permet d'attirer euh, dans nos organismes, dans nos projets, les meilleurs talents. Elle nous permet d'avoir des relations meilleures et une bonne coopération avec les parties prenantes. Elle nous permet aussi de diversifier nos projets. Euh, elle nous permet d'avoir de, de bonnes relations avec les communautés dans lesquelles on déroule nos activités. La responsabilité sociétale est une notion apparue initialement dans le monde des affaires. La RSE, donc l'acronyme de Responsabilité sociale des entreprises, signifie euh, l'adoption par les acteurs économiques, par les entreprises, en spécial par les grosses sociétés, des mesures volontaires d'intégration des critères euh, sociaux et environnementaux dans leurs activités principales. Cependant, cette RSE ne doit pas rester euh, l'exclusivité du monde des affaires. Au contraire, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, qu'acteurs institutionnels, nous devons être exemplaires par rapport aux acteurs de marché en ce qui concerne les enjeux de la responsabilité sociétale. En paraphrasant Gandhi, je dirais que nous, en tant que managers, devons être nous-mêmes le changement que nous voulons voir advenir dans le monde des affaires.